Séisme en Turquie, les joueurs de Galatasaray font don de leur salaire. Le club turc de Galatasaray a décidé de faire un don en faveur des victimes du séisme qui a frappé le pays en février 2023. Les joueurs ont choisi de renoncer à leur salaire pour aider les sinistrés et financer les opérations d'aide. Cette initiative de solidarité a été annoncée par le président du club, Turcin Ouzbek lors d'une conférence de presse. Les autres grands clubs de football d'Istanbul, Penerbas et Bezikta, ont également lancé des campagnes de dons. Suite à cette catastrophe, le championnat de première division turque a été suspendu. Deux clubs de la Super League, At Sport et le Gaziantep FK, ont décidé de se retirer. Les joueurs et les dirigeants de Galatasaray, Fenerbahçe et Bezikta ont ainsi décidé d'aider les sinistrés et participer à la reconstruction des zones touchées par le séisme en Turquie.